Bonjour, aujourd'hui on va regarder euh, donc comment donner des droits, comment donner des privilèges à un compte euh, MySQL ou MariaDB. Donc la situation elle est la suivante, sur un ordinateur, donc sur euh, notre localhost, on a un client de base de données qui va se connecter avec notre serveur. Donc euh, le client et le serveur sont sur la même machine, sur localhost. Ce compte client existe déjà, Bobby, par contre, nous ce qu'on voudrait c'est qu'il puisse accéder à la base euh, ma banque pour faire euh, tout ce qu'il a envie de faire euh, sur cette base, lire, modifier, etc., etc. Mais on veut qu'il puisse y accéder. Donc on va commencer par euh, regarder euh, les comptes qu'il y a, les privilèges de ce compte, donner les privilèges et vérifier que les privilèges ils ont euh, effectivement été donnés à, à ce compte euh, Bobby. Alors, on va se connecter avec le compte Bobby. Voilà. Pour voir euh, qu'est-ce qu'on peut faire de ce, de ce compte. Donc, le mot de passe, c'est OK. Et qu'est-ce qu'il voit comme base de données Data basis Il voit juste la base euh, information schema, donc mais donc tout le monde voit, mais il voit pas la, la base de données ma banque donc on va quitter ce compte et on va se connecter avec non pas Bobby mais avec route comme ça on va pouvoir accorder des euh, privilèges des droits supplémentaires euh, au compte euh, Bobby alors pour faire ça on va dire grant, c'est pour accorder les droits alors tous les droits alors surtout Quoi, sur quelle, quelle, quelle base, quelle table on veut donner ses droits donc on a dit que c'était la base qui s'appelait ma banque point étoile ça veut dire sur toutes les tables qui sont contenues dans ma banque on va pouvoir tout faire et on donne ça à qui à bobby to bobby at localhost. Donc, parce que c'est un compte local donc là, il me dit que c'est OK. Alors, on peut euh, voir euh, les comptes d'un utilisateur. Donc, c'est « Show Grants For ». Quels sont les comptes, les, les droits, les privilèges de Bobby Alors, là, ça peut paraître un peu compliqué, mais ça ne l'est pas trop. Il y a deux lignes. Hein. Il y a, la première ligne, c'est « Grant Usage », ça veut dire « Bobby a le droit de se connecter ». C'est ce qu'on a vérifié auparavant. Et on lui a donné tous les privilèges sur ma banque et toutes les tables de ma banque. Donc, normalement, ce devrait être OK. Donc, on va aller vérifier ça tout de suite. On fait un exit et euh, on va se reconnecter avec le compte Bobby, avec son mot de passe, et on va regarder est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il peut voir comme comme base de données. Et donc là, la base de données donc ma banque maintenant est visible. s'il a envie d'aller dans ma banque on peut voir les tables qui sont contenues dans ma banque on peut sélectionner donc afficher des euh, informations etc etc donc on est arrivé euh, au terme de notre manipulation hein, on avait un compte qui existait qui s'appelait Bobby il pouvait voir euh, il ne pouvait pas voir la base de données de ma banque on m'a permis à ce qu'il puisse accéder à cette base de données de ma banque et euh, de pouvoir euh, donc euh, la parcourir et euh, après euh, faire tout ce qu'il veut finalement. Donc on ne va pas tout tester, hein, mais maintenant ce qu'on peut permettre permet de, de tout faire. Écoutez, bah, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre attention, euh, et puis euh, je vous dis à bientôt. Au revoir.